Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne prophétique Influence. J'avais prévu de faire une toute autre vidéo, mais ce matin, le Seigneur m'a parlé et m'a demandé de partager sur le psaume 91, la guérison divine et les réalités spirituelles qui se trouvent dans ce psaume. Avant d'aller plus loin, comme vous le savez, nous sommes en France dans un Troisième confinement, troisième confinement qui a été annoncé depuis pas mal de temps et nous sommes en plein dedans maintenant. Et je voudrais faire ce, ce parallèle entre le thème de cette vidéo et ce troisième confinement. Il y a confinement, la pandémie se répand, mais je crois qu'au-delà de la pandémie, ce qui se répand le plus, c'est la peur. Je veux vraiment qu'à travers cette vidéo, vous puissiez découvrir dans la parole de Dieu. Et dans la personne du Seigneur Jésus Christ, par la puissance du Saint Esprit, un puissant refuge, un profond refuge, qui vous gardera de la peur et de la maladie, car il est écrit par ces meurtrissures nous sommes guéris. Il y a guérison dans le sang de Jésus. Autre point que je veux partager, qui doit nous pousser à la foi, à nous, à nous ancrer dans le Seigneur. Les décisions prise par les gouvernements, et en tout cas par le gouvernement français dans ces différents confinements et ce troisième confinement, me semble être un acharnement au, au non sens. Je m'explique. À partir du moment où le Covid-19 a fait parler de lui, il y a eu une levée de boucliers contre tous ceux qui sont appelés complotistes. J'avais fait deux vidéos sur ma chaîne qui ont été plutôt, je dirais, bloquées au niveau des algorithmes, donc je ne mettrai pas le lien dans cette vidéo, mais vous chercherez sur ma chaîne. Dans ces deux vidéos, je disais que si, si on, on regarde posément les réalités des décisions des gouvernements, que ce soit le gouvernement français ou un autre, nous constatons qu'il y a quelque chose de constant. Ce sont toujours les pires décisions qui sont systématiquement prises. C'est justement ces mauvaises décisions qui sont l'allumage de toute théorie complotiste. Et je crois donc qu'il serait bon de se demander si ce que l'on pense d'une manière préétablie n'est pas à remettre en question. En effet, on part du principe qu'en démocratie, le gouvernement nous veut du bien. Mais lorsque l'on voit la suite de décisions catastrophiques qui sont prises, on peut vraiment se demander comment des gens aussi instruits sont capables de s'accorder sur des décisions qui ne produisent rien de bon. Donc il est juste de se demander si, dans une démocratie, les gouvernements nous veulent vraiment du bien. C'était juste une parenthèse qui n'est pas faite pour apporter une rébellion ou une révolution quelconque, mais au contraire, pour nous pousser à nous confier dans le Seigneur, à marcher par la foi et à la lumière de son esprit. Nous devons vraiment, dans ces temps compliqués, avoir du discernement et un discernement équilibré parce que le Seigneur a dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous devons connaître notre origine véritable. Nous ne pouvons pas sortir du monde. Il est inutile de, de nous enfermer comme des ermites. Nous sommes dans le monde, mais le monde n'a pas d'emprise sur nous. Le monde ne peut pas plonger ses racines en nous. Et c'est pourquoi il est extrêmement important de plonger dans la parole de Dieu et de comprendre comment plonger nos racines dedans. Parce que le Seigneur désire profondément par sa parole plonger ses racines en nous. Il est celui qui nous porte et il est la sève qui nous donne vie. Voilà pourquoi je veux maintenant connecter ce que je dis avec le psaume 91, parce que beaucoup de chrétiens sont malades. Et beaucoup de chrétiens ont attrapé le Covid et beaucoup de chrétiens ont proclamé le psaume 91 à longueur de journée. Et je voudrais vraiment que nous comprenions bien ceci. La parole de Dieu n'est pas un gris gris, ce n'est pas un mantra, ce n'est pas une chose à répéter et qui va finir par produire quelque chose. La parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Et la parole prend vie lorsque le Saint-Esprit la oint, lorsque le Saint-Esprit la dispense et la répand dans notre esprit. Nous ne pouvons recevoir quelque chose de spirituel que dans notre esprit. Et c'est là où beaucoup échouent dans la lecture, dans la prière, on est là avec notre intellect avec notre âme et nous recevons la parole de Dieu là-dedans, mais ça ne produit rien parce que ça n'atteint pas notre esprit. Voilà pourquoi le psaume 91, ses promesses et ses réalités ne deviennent valables pour notre âme et notre corps que lorsque nous saisissons ses promesses par l'esprit. Alors répétez la parole, la répétition est quelque chose de bon. À condition qu'à chaque répétition, les réalités spirituelles de la parole pénètrent notre organisme jusqu'à atteindre notre esprit, notre être véritable, l'homme spirituel, la femme spirituelle que nous sommes, que vous êtes, vous êtes spirituel, si vous êtes né de nouveau, vous êtes spirituel. La vie du Seigneur coule en vous. La vie de l'Esprit est là. Il faut simplement la laisser bouillonner et déborder. L'onction du Saint-Esprit est en vous. Elle doit jaillir. Et le réveil dont j'ai parlé dans plusieurs vidéos sera le jaillissement commun de cette onction, de cette vie de l'Esprit qui veut réconcilier le monde avec Dieu par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 très pratique. Le prix à payer pour que notre être spirituel soit mis en, en mouvement, c'est prendre le temps avec le Seigneur. Il y a des gens que nous aimons, nos familles, nos amis, nous prenons du temps avec eux, nous prenons du temps pour les écouter, nous prenons du temps pour partager, pour parler avec eux. Et nous devons prendre du temps pour écouter le Seigneur avec l'oreille de l'esprit. Nous devons avec le, le, le regard la vision de l'esprit et nous devons parler le langage de l'esprit et cela demande du temps et demande de faire tomber les masques et de simplement nous attendre au Seigneur et attendre calmement dans la foi ce n'est pas à la mode ni à la mode ni facile pour la chair mais comme je l'ai dit si nous sommes nés de nouveau nous sommes spirituels donc c'est déjà en nous, cette réalité, cette capacité à nous attendre au Seigneur n'est pas un effort, mais un désir lorsque nous nous attendons au Seigneur, sans forcément lire des versets, des chapitres et des chapitres, mais simplement un verset, laisser le Saint Esprit venir toucher notre cœur avec, le cœur de notre esprit avec. Alors, nous pouvons attendre et le désir va grimper et monter. Et le Seigneur, par son Esprit, va venir à notre rencontre. Et le Saint-Esprit nous mettra en communion avec le Père et avec le Fils. Et la communion, ce n'est pas simplement se serrer la main, comme on peut le faire lorsqu'on rencontre quelqu'un, un, un, un, un strict inconnu, en lui demandant si ça va, sans, sans vraiment désirer savoir s'il va bien. La communion est quelque chose de plus profond, c'est une relation établie. C'est un cœur à cœur, un face à face. Et plus que ça, c'est un transfert, une fusion, une connexion profonde qui fait que la vie de l'Esprit de Dieu alimente la vie de notre esprit, puisque nous, nous ne formons qu'un avec lui en Christ. Et c'est là que les promesses du psaume 91 sont répandues dans nos corps par l'Esprit dans notre âme par l'Esprit, ça va bouillonner et je prie pour que cela bouillonne en vous, pour que vous vous connectiez à la vie, aux réalités de l'Esprit contenues dans la Parole. Je veux prier vraiment maintenant au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit entraîne le peuple de Dieu dans les réalités spirituelles de la Parole, permet à plus, beaucoup plus de monde de plonger dans les réalités spirituelles de la parole de Dieu, dans les profondeurs du Christ, dans le nom de Jésus Christ. Que la puissance du sang de l'agneau parle maintenant. Et s'il y a des malades qui regardent, soyez guéris au nom de Jésus, soyez miraculeusement guéris, instantanément guéris dans le nom de Jésus. Que la fièvre vous quitte, les courbatures vous quittent, que votre souffle revienne, que vos poumons soient dégagés que toute douleur articulaire disparaisse dans le nom de Jésus, que ce qui est tordu se redresse, et que ce qui est malade guérisse dans le nom puissant de Jésus. C'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Saint-Esprit permet à ton peuple de plonger et de toucher du doigt ces réalités, de les saisir et de s'en revêtir dans le nom de Jésus-Christ. Merci. Merci Seigneur. Si cette vidéo vous a parlé, Merci de la partager à un maximum de personnes. Si vous avez été impacté par cette prière, dites le moi. Si vous avez été guéri, dites le moi dans les commentaires. J'aimerais aussi que vous puissiez me donner un témoignage dans les commentaires au sujet de la peur. Est-ce que la peur vous a saisi ou bien est-ce que vous avez été malade du Covid Est-ce que vous avez guéri Est-ce que c'est compliqué Merci de, de témoigner de votre rapport de foi face à à la pandémie actuelle, face à la peur et face à la maladie. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Je vous remercie si vous avez à cœur de soutenir la chaîne. Abonnez vous, partagez. Vous pouvez aussi vous abonner à ma page Facebook. Que Dieu vous bénisse.